On va okay, avoir un train là, reste là sur le pont, live on the rock, man! Alright! Charles, on est parti! Alright, ok, les ch. Hey, salut tout le monde, c'est Winman, content de vous voir. Euh, c'est avec euh, mon grand abonné et ami Yannick, on est à Chamougal. Comment ça va mon Yannick? Oh, super bien mon Yannick. Alright, euh, Là, je suis pas le port. J'espère que vous m'entendez bien. Il y a beaucoup beaucoup de bruit ici. Donc, il y a Shawinigan. Où combien exactement, exactement, Yannick? Et on chute de Shawinigan. Et puis, puis en bas, là, euh, quand on regarde en bas dans la chute, hein, on a un caméraman aujourd'hui avec Benoît en arrière. Tu peux te dire bonjour, mon Benoît. Hey, salut tout le monde! Hey, that's that's, it, that's it. it, Donc, si on peut regarder, bien en bas, là, il y a un nom spécial là, pour... Euh, ce remous-là, qu'on pourrait dire, ça s'appelle comment exactement le, le, le trou en bas Ça s'appelle le trou du diable. Et puis ça, ça a le rapport avec, euh, avec la microbrasserie à Shawinigan. Exactement, c'est une microbrasserie qui vend de la bière dans des valeurs, etc. etc. Et euh... <rire> on a carrément ici, c'est vraiment exceptionnel. En haut aussi, c'est euh, la cité d'énergie que tu m'as parlé tantôt. Hein? On sait exactement c'est quoi la cité d'énergie à Shawinigan puis on va monter, euh, euh, à Hydro-Québec. on peut, très vite, ben monter avec un ascenseur puis regarder la ville de Samourgan. cité de l'énergie, ça fait référence à la centrale hydroélectrique qui est là-bas. Euh, c'est la première centrale hydroélectrique au Canada. Je pense même en Amérique du Nord. Euh, c'est pour ça qu'on appelle la cité de l'énergie. ça, en général, c'est un musée. Oui, c'est ça, c'est un musée. On peut aller voir l'ancienne centrale. On peut, il euh, y a des, euh, des choses interactives. Euh, ok, des jeux des là. Petits jeux interactifs, euh, que tu peux te promener, qui expliquent euh, comment ça appartient à la ville. Okay. Euh, euh, parce que c'est une ville, euh, industrielle, euh, ça vous Ouais, tu vas d'électricité, ouais, il euh, y avait beaucoup de, d'aluminium. Euh, de... Aluminium, de... aluminium euh, électricité, de oui. la centrale. Il y avait les portes des papiers, et papier, tout. Euh, là, c'est tout à fait belle, gros, Laurentine. Là, rapidement, euh, en politique, Jean Chrétien, il est né ici il était juste euh, gagnant? Je pense qu'il est né ici, Jean Chrétien, il doit tout le temps rester à Saint-Jean-des-Villes. Okay. Ah, en encore plus au nord. Ouais. Euh, rapidement, Yannick, je te avais parlé, euh, on peut le voir ça tout le temps dans la vidéo. Moi, j'ai resté à 10 minutes ici avec ma grand-mère. Euh, C'est encore plus... ah, un peu plus tranquille. Euh, ça a été un ami exceptionnel quand j'ai passé ma euh, grand mère Écoute Yannick, euh, tantôt on... oui. de, de, de, de faire un petit tantôt, ça a, été, ça a fait bien du bien avec notre, notre Jump Benoît. Oui. Et puis écoute, euh, le cannabis, tu connais ça? Oui. Quelle grosse question qu'on veut savoir? T'aimes-tu mieux les Indica ou le satisfait? Oui. moi je comme toi, j'aime mieux le indica. J'aime ça quand ça l'entend, ça repose, ça relaxe. Oui, oui. c'est ça, euh, j'aime ça. Puis j'aime le goût gaz. Euh, oui. La oh, le couche. Le Moi, l'indicat que je veux, c'est le couche. Le couche. Le couche. Le C'est le... pour ça que ouais. ouais. euh, tu as Tu as une variété préférée à l'SPC? Oui, à la SQDC, ben, j'aime bien le pink couche. Le de Sandra qu'on ouais. Parce qu'il y a plusieurs pink couches, tes amis. Oui. Le Sandra J'ai bien aimé le Perks aussi. Le Perks est plus de, disponible euh, hein, avec la compagnie de, de Oui. Disponible. Euh. Tu connais-tu le Hawaii Heartbreak? Non. Écoute, c'est bon. Ouais. C'est bon. Euh, 27,90. Euh, s'il n'y a pas de pink couches s'il n'y a pas de perps, à un moment donné, face à ça tu choix. Hawaii Heartbreak, c'est un bon départ. ça. Ouais. Écoute, euh, tellement agréable d'être ici. Euh, moi, j'ai resté là un an et demi là, à 10 minutes ici. Euh, j'ai connu des spots à la pêche, euh, j'ai connu bien des petites affaires, mais j'ai jamais fait pour ça. J'ai pas te parler de ça. Je t'entends-tu parler, mais j'ai pas reliqué cet endroit-là exactement. Écoute, Benoît, c'est mon pied un petit peu à droite, c'est vraiment exceptionnel. Vraiment apaisant, relaxant. Euh, c'est tout en haut qu'on aille s'asseoir, là-bas bon, relaxer un petit peu. C'est vraiment formidable. Euh, tu connais la SQDC? Oui! Ça fait si longtemps qu'il y a une à Shawinigan. Euh, je pense que ça fait, euh, je pense qu a, ça fait six mois, là. 6 mois, six mois, ouais. six mois. Là, moi, je vais tomber en bus. je continue. on va se lancer une cette ouais. affaire. Euh, on est presque live, moi. On est presque live avec le caméraman qui ouais. fait son travail, là. Exceptionnel! Euh, Yannick, je, je sais pas la première fois que tu me rencontres. On s'est rencontrés à Montréal. Et puis, euh, c'est moi maintenant, là, Grand Monto qui viens voir mon ami Annick. Oui, yes! La grosse Super. question, une deuxième grosse question, la question qui suit c'est quoi la grosse différence entre Montréal et Shawinigan? La différence entre Montréal et Chavonigan, ben je pense qu'il n'y a pas de mots. Regardez, c'est ça la différence. C'est la nature. La nature, les grands airs, pas d'attente. Du beau dépanneur, du beau dépanneur, ça prend deux minutes. Il va à l'épicerie, ça prend 5 minutes. Tantôt, tantôt Yannick? On est arrivé tantôt, ici dans 5 minutes. Tantôt, Yannick? Il y a une petite attente pour aller chercher une piscine. Il y a une de pour aller chercher une je suis ça. vraiment content. Tantôt, on va peut-être aller voir un petit endroit ailleurs? on va se promener par là-bas, là. Parfait, Ben écoutez, euh, je pense qu'on va arriver ça comme ça. On va se revoir euh, rapidement. Pour vous, c'est dans peut-être une seconde. Mais nous, là, on va peut-être aller euh, prendre notre voiture. de, boire de aller un Non, c'est pas. Et puis, euh, on, voit right. merci, on se revoit très bientôt. Un gros merci Yannick. All right, bien sûr. On se revoit tantôt à un autre endroit. Oui. Sors, des boys. Oh. Bye. On est au Parc des Chutes, ici. C'est ça, mon ami Yannick? Oui, mon homme. On est au Parc des Chutes de Shawinigan. Tu euh, Parle dans la caméra pour qu'on t'entende. Ouais. au Parc des Chutes de Shawinigan. Excellent. Fait que euh, on se promène. On a quelques parcs comme ça à Montréal. Euh... Ouais. Peut-être que un petit peu moins d'art mais euh, quand même, quand même, il y a quand même assez grand. Euh, très agréable de se promener tout le temps, tout le temps. Il faut faire attention, il manque des plantes Donc, on, on, on va avoir des petits moments de silence dans la vidéo. Donc, euh, enjoy la vidéo, puis c'est un moment là, euh, de détente un peu pour tout le monde. ça le cameraman va avoir de l'hiver. toi, Ben. Mon Ben, y a un spot où est-ce que tu nous amènes en ce moment <rire> Y a t -il un spot où -ce que tu nous amènes, Monique? Oui, on va aller en haut de euh, des roches. On va aller en haut des roches. Euh... Dans la caméra pour t'entendre. Ouais. On va aller en haut des roches. En haut. Parfait. Euh, Veux-tu euh, arrêter de filmer pour qu'on monte ça, ça? Ouais. C'est bon. Non, c'est bon. Ah. Tout est beau. J'ai des bons bras. <rire> <rire> Alors on a rencontré un gardien de sécurité Ben oui, j'étais Euh. T'étais pas content mon gars Trigger, tu dis? Trigger, la vape la, la euh, C'était pas à cause du cannabis C'était à cause qu'on était pas au bon endroit Allô, je vois Allô, paro On va trouver un spot puis on va en fumer un autre tranquille. Ouais, bonne idée. <rire> hey les boys, les maringouins sont sortis. La saison est commencée. Salut mon Ben à part. Mmh. Hey Benoît, veux tu le tripier pour avoir plus de grab T'es correct euh, pour l'instant non, c'est euh, bon? je suis correct, je suis correct. Ça me fait faire un exercice, même en même temps, euh, bon j'aime ça. Les roches à terre? Ouais, ouais, ouais. Tout est merveilleux. On entend le son des vagues, des. Euh, des chutes finalement. J'arrive à vous filmer et euh, regarder en, par terre en aussi temps, en même temps. Là. Tout est sous contrôle. Si je me pète la gueule, ben là, vous rirez. <rire> Allez, profitez du moment, tout le monde. Ah ouais. vraiment un ouais. beau coin ici. Là. On profite du moment. Il y a oui. ben, je suis content, les boys. Là. Deux abonnés avec moi en même temps. Oui. Euh, Benoît, là, qui, qui joue le jeu du caméraman. Ben oui, 3, 2, 1, faction. Super, super le fun. Euh, yes. Yannick, là, qui encore une fois, là, toujours agréable de le rencontrer. Je suis, je suis toujours en, train en train de, de me faire. faire euh, C'est ben oui. pas grave, je vais le tenir à une main. Et je tue le maringouin avec l'autre main, et voilà, c'est fait. Yannick, toujours en train de me faire découvrir des sortes. Là, euh, vraiment content d'avoir un, un ami comme ça. <rire> ouais, puis il reste dans vraiment une belle place, hein, Shawinigan. J'étais jamais passé ici. Là. Tu dois me pêcher ici, c'est un permis Ou euh, c'est interdit un petit peu. Euh, je voulais juste dire, là, merci à Yannick là, qui me fait souvent découvrir des nouvelles variétés, comme aujourd'hui. Un gros merci Yannick. Okay? Hey, super, oui, hey, T'es un passionné comme moi, et j'adore ça, que tu découvres de nouvelles variétés, t'as euh, de l'air à aimer ça, puis euh, yes ça. connaît mes goûts gazi. Oh, oui. euh, on va aller voir la vue en haut. On se revoit très bientôt, les boys. Venez voir ça. Salut gang euh, je suis encore avec les boys ils sont juste à côté de moi je me suis un on va santé votre bonheur la phrase de chou boucan hey mart euh, on est à ici là au parc des chutes les gens qui sont en mountain bike ici là, pour une nouvelle chaîne euh, mountain mart hein? vous savez que mart Tattoo, euh, c'est parti une nouvelle chaîne euh, qui parle là, de mountain bike, euh, très intéressant euh, très divertissant allez vous abonner à sa nouvelle chaîne donc j'allume ça, bien tranquille Puis comme je vous l'ai dit tantôt, là, les maringouins sont arrivés on n'est pas à Montréal c'est plein d'arbres euh, la saison est commencée beaucoup de vent donc euh, je vous ferai pas attendre trop, trop longtemps c'est mettre ici pour vous perdre du Island Sweet Il gardien de sécurité, il capotait bien red, Il est descendu une coupe de roche. Il euh, très très sécuritaire, là. vraiment, vraiment, euh, vraiment sécuritaire. Ça n'a pas passé. Ça a pas passé. On l'a écouté, on est parti, mais.. T'es roche le gars. Là. Pas aimer ça. Je vais vous amener avec moi, je vais vous montrer euh, la vue qu'on a. On est un dimanche aujourd'hui. Et puis, euh, je ne savais pas, mais les SQDC sont encore fermés les dimanches. Tout ça plate. J'aurais aimé ça rencontrer une groupe de personnes à la SQDC euh, Je salue hey, euh, Chris Master, qui euh, reste proche d'ici. Salut mon Chris. Un jour, j'espère te rencontrer et euh, faire une vidéo ensemble en plus. On va le voir notre chum, euh, Ben et Yannick là, qui sont souvent dans les vidéos. On a vu la, un peu là, euh, le beau paysage qu'on a ici. On hein? va monter comme ça. Vraiment chanceux. Là. Euh, journée ensoleillée, euh, vraiment, vraiment, vraiment chanceux. Là. Vraiment, vraiment, bien apprécié comme journée. Mon chum, euh, ici, bien relax. Fait du bien une fois de temps en temps, là, euh, déconnecté de Montréal. Je te l'ai dis, mon ami, c'est bien ressourçant. Euh, J'aurais peut-être aimé ça fumer, là, euh, du pink couche. J'en avais pas. Mais. Quand es bien et que nature hein, aussi, puis que tu fumes un joint, il euh, faudrait que le joint est deux fois plus efficace. C'est relax. Je sais que vous aimez ça, ça fait un peu différent des autres vidéos. J'envisage euh, vraiment faire une autre chaîne, moi aussi, comme euh, Mark Tattoo, euh, le Shouboukan. avez euh, vous des idées? Écrivez dans le commentaire là, euh, des idées euh, de sujets euh, qui ne seraient pas 18 ans inclus, euh, qui seraient vraiment accessibles à tout le monde, euh, avec le nom de la chaîne. N'importe quel sujet, euh, me donnez des idées. J'ai déjà beau quelques idées, mais j'ai comme un petit peu trop d'idées. Mais euh, c'est très, très sérieux. Euh, women va continuer, mais je vais me partir une autre chaîne. Et puis, euh, si j'ai trop d'idées et que ça, ça se concrétise, concrétise pas vraiment là, euh, le sujet, euh, ben, je vais faire des vidéos. Et puis, à un moment donné, je vais trouver ma niche. Mais euh, l'important, c'est que j'aille du fun. Et puis euh, il va y avoir des views. Il va y avoir des views. Et puis des euh, mm. haters. On va voir comment ça va aller. Ce euh, sera pas de cannabis. on va avoir d'autres choses. On va voir les boys. Ça vous tantôt. Ciao. Allez, hey, c'est la gang. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Euh, J'ai passé une belle journée au soleil avec euh, Ben, avec euh, Yannick. Euh, J'espère que vous avez aimé l'expérience avec euh, mon caméraman euh, d'occasion. Je suis brûlé, euh, grosse journée, euh, en voiture. Et puis, euh, donnez un pouce à la vidéo. Comme ça, ça va me dire, euh, ça va me donner une bonne indication que vous avez apprécié là, le petit changement. Et euh, on se revoit très bientôt là, dans une prochaine vidéo. Tchau!